La Porte de Versailles prend des airs de poudlard. Depuis le 21 avril, Paris accueille une nouvelle exposition immersive sur le monde des sorciers, produite en partenariat avec Warner Bros. Une aubaine pour les Potterheads, qui ont ainsi l'occasion de vivre une expérience facilement comparable à la visite des fameux studios londoniens sans passer par l'Eurostar. Imaginez un petit peu, plus de 4000 mètres carrés d'exposition, plus de, de 25 pièces en fait, durant lesquelles vous allez pouvoir revivre votre fandom pour la, pour la série culte Harry Potter. Entre décors plus vrais que nature et technologies immersives, l'exposition offre l'opportunité, pendant une bonne heure et demie, de se plonger dans l'univers de Harry Potter et des animaux fantastiques. De la cérémonie de répartition des maisons à la découverte des Orcrux, en passant par les salles de classe, vous pourrez revivre la saga sous toutes ses facettes. L'expérience est à la fois exclusive, avec en exposition de nombreuses pièces ayant servi à la réalisation des films, mais aussi immersive, grâce à toute une série d'animations que vous aurez l'opportunité de réaliser lors de votre parcours. Grâce à un jeu de lumière fascinant et à des décors qui englobent entièrement les pièces, tout est fait pour que vous vous sentiez véritablement en immersion dans le monde des sorciers. C'est une expérience qui va être absolument fabuleuse pour tous les fans et puis aussi pour les gens avec lesquels ils vont venir, parce que tout le monde ne sera pas nécessairement fan en rentrant. mais J'espère qu'ils seront fans en ressortant. Alors si vous rêvez de vous mettre dans la peau d'un sorcier, que vous désirez découvrir les backstage des films, ou que vous soyez simplement un moldu curieux de voir de plus près à quoi ressemble le monde des sorciers, voilà un conseil, prenez le Poudlard Express en direction de Porte de Versailles. Peut-être que comme pour le jeune Potter, quelqu'un sera là pour vous dire « You're a wizard Harry »